Quel beau lever de soleil Quelle belle journée qui commence Oh C'est un petit peu cubique mes mains Très bizarre très bizarre très bizarre Bon bah écoute c'est encore une nouvelle journée de boulot qui commence hein. Bah écoute on va commencer par tailler un peu de, de, du bois Hop C'est comme ça qu'on commence une nouvelle aventure Et je veux pas voir du bois voler hein. On coupe tout par ici hein. Hop on fait une table de craft Tac tac tac tac Ensuite tu prends la table de craft Tu la poses comme ceci. Et ensuite, à chaque fois je me trompe pas de bouton, tu fais ce qu'on appelle dans le jargon euh, du bois une hache. Ensuite tu prends ta hache dans la main. Bon elle est un petit peu lourde. Hein. Tu reprends la table de craft parce qu'on fait des économies quand même. Et on massacre les arbres. Pourquoi je prends l'accent du sud je sais pas. Oh, je sais déjà où est-ce qu'on va s'installer. En vrai. Bon, on verra mais... Euh... Ah c'est des poulpes. <rire> Elles m'ont fait peur. Dans la montagne ça peut être pas mal là en vrai. Hein. Merde, non, non, non, non, arrête, arrête, arrête, arrête, je sais pas nager. Ah Est-ce que tu es une bonne brebis Est-ce que je t'ai parlé Tu ne me... Tu ne me coupes pas la parole quand je parle à tes potes Toi je t'ai posé une question. Est-ce que tu es... Hey tu m'écoutes quand je te parle Voilà, regarde-moi quand je te parle. Est-ce que tu es une bonne brebis Ah c'est bien voilà merci Comme ça je sais que je mange pas n'importe quoi On va miner Alors Tac Oh merde Voilà ça demande pas mal de concentration hein. Voilà c'est ma nouvelle passion Minecraft en, en réalité virtuelle les gars c'est incroyable Hop Comme ça on aura de quoi se faire un four aussi Oui Oh on a un beau petit filon là Ça ça me plaît Ça ça me plaît Encore Oui Ah ça c'est pas mal ça c'est vraiment bien là Je récupère ça Ce qu'il faut peut-être pas non plus exagérer des bonnes choses Et on ne pollue pas On récupère toujours Voilà Il y encore une grotte Ah oh, oh mais les gars Mais c'est génial On n'a absolument pas de nourriture Mais on a une belle grotte Et ça c'est cool Je mets les torches là Oh bien Oh c'est génial Attends Il faut que je prenne mon épée à la main là Oh bien Salut mon pote j'espère que tu vas bien. J'ai la tête dans le cul, je viens de me réveiller. Juste un petit message parce que là tu regardes cette vidéo jusqu'ici et je me demande si tu vas pas la regarder jusqu'à la fin parce que tu trouves ça super sympa. <rire> en tout cas j'espère. Et en fait si c'est le cas, bah n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu s'il te plaît. Voilà. Merci. Non franchement le petit like, le petit commentaire, l'abonnement, c'est ma petite récompense. Donc si tu kiffes cette vidéo, je te remercie à l'avance mais n'oublie pas de le faire. Merci beaucoup. Et vous savez que j'aime pas le demander mais bon voilà. Et bon visionnage parce que la suite est plutôt pas mal. Ok. Bonjour. Oh il y a un creeper. Alors ah, attends. Hop. Hop. Arrête. Voilà. Oh putain. Plus que 3 coeurs. Oh la vache. Oh il m'a mis cher. Il m'a mis cher. Je comprends pas. Ok. Maintenant oh, il y a un zombie. À nous deux. Ça devrait le faire. Ah, arrête. Voilà. Ça ça me plaît. Ok. Il me reste 3 coeurs. On va se faire. Un four, comment je panique, que je vais placer ici. Et on va euh, faire cuire ça. Voilà, ça, ça fait plaisir. Le soleil se couche, oh mon dieu. Oh Ok, euh, alors attends, parce que ça va aller très vite ce qui va se passer. Ok. Deuxième coup. Troisième coup. Oh merde. Oh la vache, là on a eu chaud. Hein. Est-ce que je tente d'aller là Là on est sous l'eau là Ah ouais on est... Ah Oh putain Oh la vache Oh j'ai eu tellement peur Oh la vache bon, vous, vous pouvez rien faire bande de nulos Bande de nulos Ça dégage Oh les poissons Mort Mort Oh foutez-moi La pêche Je suis en train de perdre l'équipe dans la vraie vie hein Ce serait vraiment con que je me casse la gueule et que je meure. A few moments later... Viens, on danse la, la, la, la, la, la. Tu vois mon doigt d'honneur Eh hey, viens voir Viens voir oh, Oui, j'arrive à te taper <rire> Nulos la, na, na, na, na. On est full stuff Enfer, bien sûr. Pas exagérer des bonnes choses. Hop, je récupère tous mes biens et on y va. Ouais oh, des cochons. Désolé hein. Je prends le halouf. En fait il va là où je regarde. Ah oui. Oh Mais il est fou. Fais pas ça. Oh j'aimerais trop trouver un village. Allez. Il y a manifestement pas de village. hein Oh je suis déçu. Il n'y a pas de village. Oh une vache. Ça va ma petite vache. Tu vas où comme ça tu, tu, tu peux pas t'enfuir Je suis désolé, c'est une île. Tu peux pas... Il n'y a qu'une seule issue dans cette histoire. C'est de trancher ta tête. Je oh. <rire> suis sûr il y a un village là-bas. Allez, on y va. Attends, mais je vais vraiment plus vite Attends, mais je vais vraiment plus vite Oh, il y a un temple sous l'eau, là. Mais je vais peut-être pas tenter d'y aller parce que je vais me chier dessus. Terre en vue à l'abordage <rire> Trop mignon. Ouais, des moutons. On va pouvoir se faire un lit et tout. Bonjour Tout le monde est mort. Bon, et pas de racisme, hein, donc on fait tout le monde. Hop. Voilà, parce qu'après, on va dire « Ouais, me t'es raciste et tout, tu tues que les blancs. » Toi aussi Tous tous décédés. Terre en vue Messieurs, dames, regardez ce magnifique coucher de soleil. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut dormir. Euh, ça va, frérot Voilà, bah, c'était super. C'était une belle expérience. Moi, je veux un village. Si je tape l'abeille, par exemple, je suis plus fort que l'abeille en VR. Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi, dis-moi Voilà Je suis plus fort que toi en VR. En VR, je peux tout faire. Bien bon. Et là, il y a forcément un village. C'est logique. Il devrait y avoir un village à quelque part. Toi, tu me regardes mieux, d'accord Tu la vois tu, tu la vois Voilà. Ouah, putain, j'ai failli me casser la gueule dans la vraie vie. C'est incroyable. Hein. Oui le village Le village Ah oui, alors attends, par contre, la musique est géniale, hein. mais là, hop, moi, voilà, désolé. Hein. On a trouvé le village Oh là, en plus, il y a une maison en haut de la montagne, frérot, c'est magnifique. Bonjour, monsieur. Il y a un chat. Bonjour, monsieur. Moi aussi, je peux mettre les mains comme ça. Je fais partie d'un des vôtres. il est où le chat Trop mignon, couillou, couillou Reviens, petit chaton Reviens, petit chaton Petit chat, petit chat Reviens, petit chaton Viens, Je te tire la queue, hein Wakey, wakey It's time to school Ah là là Je vais prendre cette maison, je l'aime bien. J'espère que ça dérange personne. Hop, hop Oh, oui Oh, il fait bon vivre par ici. Hop et en plus, il y a une vache avec moi. Deux vaches, même. Non. Ça, c'est la classe. Hein. Ah une va, petites vaches non. Trop bien. Bah, franchement, mec. Trop content. Alors, attends, parce que je suis où, là Ah oui. La VR, c'est trop bien. Voilà, la VR, c'est trop bien. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas les petits pouces bleus. Vraiment, c'est ma petite récompense. Pareil pour le petit commentaire. L'abonnement, si c'est pas encore fait. Vous savez que j'aime pas le demander, mais... Et dernière chose, je te laisse avec un petit bonus. Voilà, allez Bisous, bisous Oh, regardez, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune.